Bonjour à toutes, bonjour à tous, euh, nous allons démarrer ce, ce webinaire euh, consacré à, à la détection de la fraude et comment éviter euh, la fraude avec des solutions COFAX. Alors je vais tout d'abord me présenter, Donc, je suis Eric Colbeau, euh, responsable du secteur public euh, chez euh, COFAX France et je suis en compagnie de Xavier Davila, directeur de la business unit Capture RPA chez Arrondor. Bonjour Xavier Bonjour à tous. Bonjour Eric. Alors, juste avant de, juste avant de, de commencer, euh, je vous rappelle que vous disposez d'une petite boîte euh, questions-réponses qui doit être intitulée Q&A. N'hésitez pas à poser des questions. On y répondra euh, à, plutôt à la fin de, euh, à la fin du webinaire. On, on conservera les dix dernières minutes pour, euh, pour y répondre. Alors, démarrons sur euh, la notion de, de fraude. Euh, ben la, la fraude euh, documentaire ou la fraude en général est omniprésente aujourd'hui dans, euh, dans les médias. Euh, pour preuve, voilà un rapport du, du Sénat euh, qui date du, du mois de, de février et qui mettait en exergue euh, la fraude sociale. Vous vous souvenez tous parce que les, les médias en ont fait des gorges chaudes euh, de, du rapport de l'INSEE qui indiquait qu'il y avait 84 millions de personnes euh, éligibles aux prestations sociales, euh, alors que nous ne sommes que 67 millions d'habitants. Et puis, euh, bah, tant mieux, mais il y avait euh, 3, 3 millions euh, de, de centenaires. Formidable. Alors, euh, voilà... La fraude, euh, une fraude qui a, qui a été un petit peu moins médiatique, mais je la note parce qu'elle euh, fait partie euh, des, des de nos clients ou, ou, ou prospects, euh, celle par exemple du, du Val-d'Oise, où euh, le, Val le, le, le département a eu euh, l'idée de faire euh, un, un contrôle a posteriori et a détecté 900 fraudeurs sur 2500 bénéficiaires euh, du RSA. Alors, Comment, euh, comment euh, éviter la fraude ou comment détecter euh, la fraude sur, euh, prenons l'exemple des, des prestations euh, sociales et des documents euh, qui, sont, euh, qui servent de justificatifs Pour rappel, dans la gestion des droits aux, aux prestations, on repose sur euh, des informations qui sont soit de nature déclarative, soit attestées par une pièce justificative et communiquées directement par les organismes qui en sont euh, détenteurs. Si, le premier euh, réflexe, euh, si on, on, on s'attaque à la fraude, c'est de mettre en, en, en place à l'intérieur des, des processus existants euh, des contrôles. Euh, des contrôles, euh, le premier réflexe, ça va être de les faire manuels. Alors, avec des caract la caractéristique des contrôles manuels, c'est que ils sont pas systématiques. Euh, peut être amené à en oublier. Euh, ils peuvent être sujets à, à erreur. Contrôler une carte d'identité visuellement, on peut être un peu myope, voilà, on va le dire comme ça. Euh, parfois, certains contrôles sont totalement impossibles. Euh, reprenons l'exemple de la carte d'identité. Il euh, y a un, un ensemble de points, de traits, de filigranes dans une carte d'identité française, tout au moins, euh, qui nécessite presque euh, soit une une bonne paire de lunettes, en tout cas une, une loupe pour pouvoir les, les visualiser. Euh, les contrôles sont euh souvent a posteriori, donc après que l'acte ait, ait, ait eu lieu. Et puis, une autre conséquence souvent de la mise en place de, de contrôles, c'est qu'ils vont ralentir le processus, voire même le mettre en suspens puisque la compétence ou l'expertise pour pouvoir effectuer le contrôle n'est peut-être pas disponible au moment où on est en interaction avec l'usager. Les conséquences réduction euh, augmentation pardon euh, des coûts de, de, de main d'œuvre hein, quand on va rajouter des, des contrôles euh, augmentation des tâches manuelles parce que son, en plus ce sont des tâches qui sont en général fastidieuse. à euh, les contrôler euh, que euh, euh, sur la carte d'identité ou sur une pièce justificative euh, elles sont elle, il y a bien le même nom etc ça n'a rien de ça n'a rien de, de très euh, valorisant et puis on risque comme je l'indiquais juste avant avec les ralentissements les interruptions de processus de de, de diminuer euh, la satisfaction des des usagers alors si on veut automatiser il euh, ben, y a une une opportunité, euh, c'est le parcours de l'usager ou le parcours du, du client, comme pourrait dire euh, certains. Prenons cette euh, cette jeune femme. Imaginons qu'elle euh, qu'elle demande qu'elle soit demandeuse d'une prestation euh, sociale euh, et ben, elle a un smartphone à la main. Et ben partons avec euh, cette euh, cette hypothèse. Voilà. Donc Là, j'ai représenté euh, les différentes étapes d'un processus de demande de prestations sociales. Les petits numéros 1, 2, 3 représentent les différentes étapes. La première, eh bien, c'est notre jeune femme qui euh, débute euh, sa démarche sur le web à partir euh, d'un euh, smartphone. Et la première chose qu'on va euh, lui demander, euh, eh bien, c'est de fournir les documents à partir de son smartphone. Donc, on va capturer euh, par exemple sa pièce d'identité, euh, carte d'identité ou passeport ou tout autre euh, document. Et là, la technologie euh, COFAX va permettre d'aller tout simplement extraire les informations numérisées tout d'abord, pardon, et puis extraire les informations de la carte d'identité. Quand je dis extraire, c'est-à-dire récupérer le nom, le prénom, la date de naissance. Le premier des contrôles tout simples que l'on peut réaliser, eh bien, c'est d'aller contrôler ces informations-là par rapport à, sur une carte d'identité, ce qu'on appelle la, la ligne MRZ, c'est-à-dire la ligne d'en bas de la carte d'identité qui reprend les informations graphiques que l'on avait dans la partie haute de la carte d'identité. Voilà. Bon, C'est vrai que si on a affaire à un... Fraudeur, euh, expert, euh, bah, il sait euh, que les, les deux informations euh, sont concordantes et donc il va aller euh, un cran plus loin, il va, euh, il va aller falsifier de manière plus experte la carte d'identité. Alors, les, les, les pièces d'identité, euh, comme la carte d'identité le passeport, font l'objet de cahiers des charges dans lequel sont inclus un certain nombre de, de contrôles, enfin, ou plutôt de points, qu'on va retrouver à l'intérieur de la carte d'identité, par exemple, ou du passeport. Donc, c'est des points, des traits, des filigranes, euh, des mises en relief, et, etc. La techno de COFAX euh, a mis en œuvre euh, des contrôles par rapport à ces éléments euh, de cahier des charges et va pouvoir dire cette fois-ci si euh, la carte d'identité a été euh, falsifiée ou pas falsifiée. Euh, mais... C'est euh, un contrôle, mais ça ne euh, valide pas le fait que, euh, ce qui est souvent important, que le titulaire de la carte et le porteur sont bien la même personne. Là, en l'occurrence, notre jeune femme n'est pas un guichet, donc euh, le collaborateur de l'organisme public ne peut pas vérifier que euh, sa photo coïncide. Alors là, la techno cofax va utiliser de la reconnaissance faciale, le principe c'est euh, la jeune fille prend un, un selfie euh, se prend euh, en photo, donc un selfie, et puis on va euh, comparer la photo de son selfie avec la photo de sa carte d'identité. Et là, les résultats sont assez, euh, assez probants, euh, les, les taux de reconnaissance sont, sont, sont assez phénoménaux et on, a, on arrive à reconnaître des personnes même quand elles portent une perte de lunettes ou quand euh, l'âge est, est, euh, est passé par là. Alors, j'ai pris euh, l'exemple des cartes d'identité, euh, mais prenons un autre type de document, prenons par exemple un document sur lequel on peut faire beaucoup de choses qui est le bulletin de salaire. Dans le cas des demandes de, de prestations, on peut être amené à présenter en, en termes de justificatif de revenus euh, 3 ou 12, euh, les 12 derniers bulletins de, de salaire. La, la première chose que la technocofax va pouvoir faire, euh, donc c'est numériser, extraire les informations, mais même avant ça, quand on a numérisé, on va pouvoir reconnaître qu'un bulletin de salaire est un bulletin de salaire. Voilà, On va pouvoir reconnaître le type de document qu'on a en face de nous. Après, la techno-cofax va permettre de compter, de compter qu'on a un, deux, trois euh, bulletins de salaire. Si on n'en a que deux, par exemple, ce n'est pas forcément une fraude, mais c'est peut-être un oubli de la, de la jeune femme, il ne faut pas oublier qu'elle a toujours son smartphone à la main, on va lui renvoyer un message en lui disant ah, « Vous avez peut-être oublié de nous transmettre le troisième bulletin ». Et puis, je vais aller un cran plus loin, on a demandé les trois derniers bulletins de salaire. Donc, on va extraire, COFAX euh, va extraire les informations de l'entête du bulletin de salaire et on va avoir euh, les mois euh, et on va pouvoir comparer qu'on a bien les trois derniers mois par rapport à la date d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, si notre jeune femme faisait, son, euh, faisait sa demande, il nous faudrait les bulletins de août, septembre et, euh, et octobre. Alors... On peut faire d'autres contrôles. Bah, on peut aller contrôler par exemple, la, la, la, extraire le nom de la société. Et avec le nom de la société, eh bien, je peux aller euh, contrôler sur des sites euh, web euh, de type société.com ou d'autres euh, référentiels euh, gratuits ou payants que cette société existe bien elle nous a... Là, cette fois-ci, on est bien en train de toucher au début de la détection de la fraude, euh, parce que si la société n'existe pas, on peut se poser des questions et, et traiter après euh, par exception. Euh, maintenant, si je fais... Si je veux euh, obtenir euh, une, une prestation, euh, bah, je vais avoir tendance euh, peut-être à diminuer euh, mon salaire net pour montrer que je ne gagne pas trop d'argent. Par contre, si je voulais louer un appartement, bah, je ferais peut-être euh, l'inverse. J'augmenterais euh, mon salaire pour montrer que j'ai des, re, des revenus. En général, le premier réflexe quand on est un bon utilisateur de Photoshop, c'est d'aller euh, modifier euh, bah, le montant net euh, en bas du bulletin de, de salaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour détecter ça, c'est d'aller extraire les informations de la colonne de, de droite euh, du bulletin de salaire, le montant brut et puis euh, la déduction des cotisations, faire euh, l'opération, la soustraction et regarder si on obtient bien le même euh, montant net. On peut extraire toutes les informations si c'est nécessaire et refaire euh, plein de calculs comme ça qui permettront de vérifier que euh, ce bulletin n'a pas été euh, modifié. Je vais prendre un troisième exemple que j'ai quasiment presque introduit avec euh, la consultation de Société.com. Prenons l'avis d'imposition. Ah, l'avis d'imposition, dans certains cas, par exemple le, le cas du Val d'Oise, le RSA, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il demande en justificative euh, l'avis d'imposition. L'avis d'imposition, qu'est-ce qui peut être falsifié ben, Le montant euh, pour passer en dessous euh, des, des seuils euh, pour lesquels euh, le, le demandeur est, est, est, peut être éligible ou pas. Là, il y a un référentiel, c'est le référentiel de la DGFIP qui est euh, consultable. Alors, le référentiel de la DGFIP est un exemple parmi les référentiels que je qualifie de externe, à, euh, à, à l'entreprise ou à l'organisme public, ou en tout cas à son système d'information. Là, euh, sur le site de la DGFIP, bon, on peut se connecter, euh, je dirais, manuellement avec le numéro d'avis, le numéro fiscal, aller sur la page de l'avis officiel, et puis euh, vérifier que le montant officiel est bien identique au, au montant papier. Qu'est-ce que peut faire la Techno-Cofax numériser l'avis fiscale, extraire les informations de la vie fiscale, le numéro d'avis, le numéro fiscal, le montant, et puis passer ça à un robot logiciel qui va simuler la, la transaction comme si c'était un collaborateur de l'organisme public. Quand il faut le numéro d'avis, eh au lieu qu'il y ait une saisie au clavier, on va injecter l'élément qu'on a euh, extrait depuis la vie papier. Quand on arrive sur euh, le, la, la vie officielle, le robot va faire une sorte de copier et puis un coller, soit dans une feuille Excel, soit dans une base de données, et puis tout simplement euh, conserver le montant, comparer le montant officiel, le montant papier, et si les deux montants ne sont pas identiques, euh, suivre la règle que l'organisme public aura euh, mise en œuvre. Voilà, j'ai fait une distinction entre les contrôles internes, par exemple la carte d'identité, les contrôles, euh, internes, euh, pardon, les, les, les contrôles inter, internes aux documents, les contrôles qui sont externes aux documents, mais qui peuvent par exemple être un contrôle dans une base de données euh, du, euh, du système d'information euh, de l'organisme public, et des contrôles externes. C'est une typologie qui, qui est extrêmement vaste de, de, de contrôles. Tous ces contrôles ont été exécutés de manière automatique, euh, systématique, et s'il y a le, le, le, une ambiguïté, un doute, une, une, voilà, on est toujours en quasi-interaction avec euh, notre jeune femme sur, euh, sur le pont. Alors, la technologie... Cofax euh, repose, que je viens de présenter euh, dans, dans un cas d'usage, euh, repose sur euh, cinq technologies, piliers, une de la capture cognitive, c'est ce que j'ai euh, appelé tout à l'heure numérisation, extraction euh, d'informations. Euh, on va pouvoir aller extraire de l'information dans des formulaires, euh, on va pouvoir le faire dans des documents qui seront semi-structurés, voire pas structurés du tout, euh, des documents pour lesquels, pour aller rechercher l'information, on va utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle par exemple. Deuxième euh, technologie, orchestration de processus, c'est la mise en forme euh, des différentes étapes du processus euh, que l'on a vu rapidement au slide précédent, et en particulier de l'étape qui concerne euh, les contrôles, avec des possibilités de branches parallèles, quand on veut, par exemple, affecter euh, des contrôles à d'autres collaborateurs experts, par exemple, et voir euh, des, des, des étapes aussi de retour vers... Euh, le demandeur, des allers-retours vers le demandeur. La technologie de robot que j'ai déjà, euh, déjà présentée, donc on appelle aussi euh, RPA, qui va permettre de simuler un grand nombre d'opérations qui aujourd'hui sont faites manuellement. Le mot clé derrière ça, c'est souvent les mots de ressaisie, euh, c'est l'indicateur où là on se dit « il y a peut-être l'utilisation d'un robot ». Dans le Sous le, le vocable mobilité et engagement, euh, ce sont des technologies qu'on a vues à travers l'utilisation d'un smartphone pour capturer euh, des pièces justificatives mais c'est aussi euh, un outil de composition de messages euh, qui va permettre de renvoyer un contrat, une notification que l'on pourra aller jusqu'à euh, faire signer à travers un outil de signature électronique. Dernier euh, dernier pilier qui est plus traditionnel, mais qui peut être euh, fort utile, euh, c'est des outils de type euh, analyse, euh, tableau de bord, et par exemple, on pourrait avoir un indicateur sur le nombre euh, de cas euh, douteux ou, ou frauduleux. Voilà. Euh, en juste en un seul, un seul trait pour caractériser et différencier la plateforme COFAX de toute autre plateforme du marché, parce qu'elle est la seule dans ce cas-là, c'est qu'elle traite des processus de bout en bout on aura tendance à dire de la capture jusqu'à la signature électronique en passant par les, euh, les contrôles. A contrario, euh, nos confrères vont faire des assemblages, des agrégats de différentes solutions pour traiter la totalité euh, d'un processus. Les bénéfices clés d'une telle plateforme, c'est accroître la capacité opérationnelle dans l'organisme public et donner plus de pouvoir aux individus. Euh, accroître la capacité opérationnelle, ça va, euh, ça va être rationaliser les processus métiers, améliorer l'expérience client, accroître l'efficacité opérationnelle, améliorer le temps de traitement ainsi que la conformité. J'insiste sur les différents points et je vais le mettre ça euh, en, en, en regard avec la fraude. Euh, tous ces sujets-là, on peut les aborder d'autant plus qu'on se prend comme prétexte, si je peux me permettre, euh, la fraude, parce que la fraude, c'est un sujet qui peut générer un HROI. Il y a euh, une réduction euh, des pertes, euh, clairement, qui, euh, qui peut justifier de revoir un processus. Je terminerai sur les clients qui nous font, euh, qui nous font confiance euh, et puis avec euh, une petite note d'humour parce que j ai, j ai, je les ai cités, je ne veux pas qu'ils en prennent euh, ombrage. Vous verrez que dans euh, nos clients, nous avons le CD 91, l'Essonne, le CD 92, les Hauts-de-Seine, le CD 93, la Seine-Saint-Denis. Nous n'avons pas le CD 95, le Val-d'Oise. Alors... Que faut-il en conclure Je suis un petit peu méchant et si par hasard quelqu'un du CD95 euh, m'entend qu'il n'en prenne pas ombrage et euh, nous sommes à sa disposition pour étudier le processus de, de RSA. Voilà, j moi, j pour ma part j'ai terminé, je vais, partir, je vais passer la parole à, à Xavier Davila de la société Arondor, qui est un de nos très bons partenaires et qui va vous présenter euh, des cas d'usage mis en chez nos clients. Bah, bonjour à nouveau, puisque c'est déjà salué tout à l'heure, donc je reprends effectivement la main pour tenter de rendre un peu concret euh, tout, ce, tout ce beau discours que, que nous a fait Eric euh, au travers de, de deux exemples notamment, euh, qui sont des cas concrets implémentés euh, au sein de, au sein de, de, de collectivités euh, publiques. Donc ces deux cas concrets, si j'y reviens. Et, et en préambule euh, de ces deux cas concrets, juste une illustration de l'ensemble des, enfin, l'ensemble d'un pack de, de, de référentiels qui pourrait être utilisé dans le cadre des, des automatisations qu'on met en place et des, des, des, des contrôles anti qu'on met en place. Euh, C'est vraiment un jeu non exhaustif de référentiels qu'on utilise, mais on trouve ici un... un voilà un ensemble de référentiels qu'on utilise régulièrement nous dans le cadre des implémentations qu'on fait dans le dans le secteur public. Donc euh, ben un premier qui va illustrer d'ailleurs le premier cas concret qui est le contrôle des avis d'imposition sur le site de DGFIP. Donc on trouve ici, et vous avez le lien ici en clair, un site qui est complètement accessible par tout un chacun et qui permet d'aller, à partir d'une un, référence fiscale et d'un numéro d'avis, d'aller récupérer l'ensemble des données d'un avis d'imposition. Donc sans limite restrictive de sécurité, puisque juste en ayant ces, ces, ces, deux, ces deux numéros, l'ensemble des données de l'avis peuvent être récupérées et donc vérifiées. Donc quand on reçoit dans le cadre de, de demande d'aide sociale ou de demande de participation à des colonies de vacances, enfin ce qu'on veut, il y, a, il y a énormément de cas d'usage possible, ce type, de, ce type de contrôle permet de vérifier la rémunération, en tout cas affichée par, par le demandeur. On va trouver un ensemble d'autres référentiels, la partie répertoire national commun de la protection sociale qui avait été initialement mis en place par par les Caf et qui permet de vérifier des informations concernant les demandeurs, le le niveau de couverture sociale dont ils bénéficient et qui du coup permet de vérifier si nous ne sommes pas dans un cas de fraude avec quelqu'un qui qui serait un usurpateur sur, sur, dans le cadre d'une demande d'aide sociale. Évidemment, euh, les contrôles des qui sont euh, régulièrement mis en place euh, dans, tout ce qui est, euh, dans tout ce qui est demande d'aide sociale. Le fichier des comptes bancaires, PICOBA, qui... Donc là, un fichier euh, pas ouvert au grand public mais, mais qu'on récupère au, au travers de, de demandes qui sont émises par les collectivités pour nous, intégrateurs, euh, et qui nous permettent de vérifier l'existence de comptes bancaires pour, pour un certain nombre de pour, pour les demandeurs et de vérifier que les coordonnées bancaires indiquées ou, euh, ou fournies lors de certaines demandes sont euh, réellement existants et ne sont pas des, des, des, des comptes factices. La détection des logements fictifs également, qui est un fichier euh, qui est mis à disposition par la DGFIP, qui nous permet de, de vérifier euh, l'existence du logement euh, affiché par le demandeur. Euh, un autre exemple, la base nationale des adresses, qui est euh, là aussi régulièrement mise en œuvre euh, au, sein des, au sein des processus, euh, d'automatisation et de détection de fraude que, que l'on met en place. Euh, cette base nationale des adresses voilà, permet de vérifier qu'une euh, adresse euh, donnée par euh, un demandeur est une adresse existante sur le, sur le territoire national. Donc pour revenir à notre premier cas concret qui est euh, voilà, une demande d'aide toute simple. On a pris un cas très simple là, pour, pour, pour illustrer le propos. On entrera sur un deuxième cas concret qui est Légèrement plus, plus, plus riche et plus complexe, mais ce cas est très simple et permet d'illustrer l'utilisation de la plateforme intelligente COFAX euh, et de, notamment de deux fonctionnalités euh, principales de cette, de cette plateforme. La première étant euh, la reconnaissance automatique des documents euh, au travers d'une d'abord d'une numérisation, puis d'une extraction automatique euh, euh, des données du document qui permet d'identifier le document et extraire les données du document. Euh, là, on va utiliser des techniques offertes par la plateforme classique euh, d'OCR ou de RADLAT, comme on dit, donc RAD euh, automati reconnaissance automatique de documents, LAD lecture automatique de documents, qui sont basés sur de l'OCR, mais pas que, puisque la plateforme COFAX offre aussi euh, des techniques de, de, de, de reconnaissance cognitive, et donc euh, bah, ce qu'on appelle très largement, et avec un terme un peu galvaudé, euh, intelligence artificielle. Donc tout ça, ça fait partie... De, du package que nous offre la plateforme pour identifier des documents, extraire des informations sur les documents, extraire des informations dans le contenu des documents euh, et nous permettre d'effectuer derrière bah, des traitements euh, automatisés ou semi-automatisés. Et on va utiliser une deuxième composante de cette plateforme qu'on peut appeler euh, RPA, c'est comme ça que le marché l'appelle en tout cas, qui est une composante de robotisation qui va nous permettre, depuis le processus, euh, centrale de la plateforme euh, COFAX, euh, oh. qui s'appelle COFAX Total Agility, la plateforme qui orchestre tous les processus, qui va nous permettre de euh, se connecter automatiquement, donc en tâche de fond depuis le serveur, sur le portail de la DGFIP, et à partir des données qu'on a reconnues sur euh, l'avis d'imposition, de déclencher l'interrogation du portail, récupérer la réponse du portail, et venir la comparer automatiquement sur, euh, sur l'écran de, de, de, de traitement euh, de la plateforme KTA, euh, nous afficher tout de suite le résultat de ces contrôles pour nous permettre d'avoir euh, une action, pour euh, rejeter le dossier ou pour permettre de valider le dossier, que ce soit automatiquement ou, euh, ou par, par intervention d'un opérateur. Donc voilà, j'ai illustré ici euh, le processus, qui est le processus réel de ce de ce cas d'usage, euh, pour vous montrer un peu comment fonctionne aussi euh, la plateforme euh, d'automatisation intelligente de COFAX, euh, KTA, qui permet de gérer des processus complexes, puisqu'on a voilà ici un, un outil de design de workflow, euh, donc de, de, de processus euh, assez riche, qui nous permet vraiment euh, voilà, d'épouser euh, le plus précisément possible le, euh, le flux, le workflow et le processus qu'on a envie de modéliser au sein de, au sein de la plateforme. Donc, comme je disais, ce processus va nous permettre ici de gérer, alors là, on part sur un cas simple ici, de numérisation de plis, dans lequel on a une demande une demande d'aide, et accompagnée, elle-même d'un avis d'imposition. La première chose que va faire KTA, c'est regrouper ces documents ensemble. Et nous, notre objectif, c'est de vérifier, c'est d'extraire évidemment les, les, les données du demandeur, hein, son nom, prénom, sa date de naissance, son adresse, etc., d'extraire euh, tout ce qui est relatif à son ses montants de rémunération, donc tout ce qui est relatif à son revenu euh, imposable sur l'avis d'imposition, identifier évidemment euh, la demande et l'avis d'imposition pour bien les séparer et pouvoir euh, les, les, les exporter en tant que document unitaire, mais aussi en tant que pli, puisque ces deux documents sont raccordés logiquement dans un même pli qui va pouvoir être en, ensuite exporté dans le système d'information de, de, de, de la collectivité, que ce soit euh, une GED, un ERP ou les deux, puisque euh, très souvent ce qu'on fait, c'est qu'on exporte les documents dans une dans un outil de gestion électronique de documents qui va permettre de reconsulter le document a posteriori, et on met à jour euh, l'ERP du client pour que bah, les, les données qui permettre de déclencher l'instruction de la demande la demande d'aide puisse puisse être enseignée automatiquement et que, que le que la collectivité puisse, puisse gagner du du du temps sur l'instruction de ce dossier du temps et de la qualité puisque la partie reconnaissance automatique va fiabiliser aussi euh, l'extraction des données et l'alimentation des données dans le RP. Donc on se retrouve ici sur cette première capture d'écran sur euh, voilà un processus piloté par KTA, qui a déjà réalisé la partie scan. Je ne vous ai pas illustré ici euh, la numérisation du pli, mais on a ici le résultat post-numérisation de la reconnaissance automatique qui a été faite par la plateforme. La plateforme a bien identifié... Euh, ma demande, me, le, la demande, je suis ici sur la demande, à extrait en OCR l'ensemble des informations, tout est vert, donc je n'ai rien de particulier à vidéocoder, je, je me suis positionné sur l'écran pour vous montrer ici euh, euh, la reconnaissance, vous voyez comme ça que dans le mode de fonctionnement, KTA va nous surligner la donnée qui a été euh, reconnue, pour qu'on ait une meilleure visibilité, on va pouvoir gérer aussi des niveaux de zoom automatique, pour faciliter le contrôle éventuel des pièces. Et puis si je bascule sur euh, le deuxième document, euh, je vais me rendre compte aussi que, euh, que que KTA a bien identifié euh, euh, l'avis d'imposition, euh, a extrait l'ensemble des données, donc euh, le revenu euh, fiscal de référence, le numéro fiscal, la référence de l'avis, euh, le nom-prénom de la personne, euh, son adresse, pour permettre de le comparer avec le document euh, de demande euh, qui, qui, qui le précédait. Mais afin de vérifier que les données qui sont sur la vie sont correctes, ici, en tâche de fond, le, le robot se déclenche et vient mettre à jour toute l'interface sur laquelle je me trouvais. Et donc me présente le résultat des contrôles effectués. Donc le robot, à partir de la référence fiscale, euh, avec du numéro fiscal et de la référence de la vie, a récupéré les informations, les a comparées avec l'ensemble des données qui avaient été au euh, OCRisées. Je vois que si dans le cas d'une non reconnaissance je pourrais très bien ici euh, réalimenter les données pour redéclencher le robot si, si nécessaire. Bon, l'avis d'imposition est quand même un, un document qui est très bien reconnu par par les, les, les, les outils Cofax et donc euh, voilà, on est sur des taux de reconnaissance qui sont assez importants, voire très très importants sur ce document là. Donc on a ici une totale euh, automatisation du du, du du du contrôle et bah, l'opérateur a le, a le plaisir de voir que l'ensemble des contrôles sont vérifiés. Le, le, le revenu euh, qui avait été annoncé sur le document est bien celui qu'on retrouve sur le site de la DGFIP l'adresse est bien la bonne, le, le, le, le, la, la personne qui est présente sur le déclaratif est bien la même aussi que celle qui est annoncée sur le site, et bien la même aussi que celle qui est sur la demande qui précédait l'avis d'imposition, puisque là on a aussi un, un contrôle de cohérence entre les différentes pièces qui se trouvent dans le même pli. Je vais passer sur un deuxième pli qu'on a numérisé, volontairement ici on est parti de la même demande, donc là, il n'y a rien de différent de ce que vous avez vu tout à l'heure sur le, le, le premier écran. Et puis, on se retrouve ici sur euh, le même avis d'imposition, mais qu'on a grossièrement photoshopé pour changer le revenu fiscal de référence. Donc voilà il y a des aujourd'hui il y a des, des gens qui pratiquent beaucoup mieux la fraude que nous euh, avec euh, un, un revenu euh, qui serait ici maquillé de manière à ce que ça soit pas visible nous notre but c'était pas forcément de réaliser la meilleure fraude c'était de vous rendre visible le contrôle qui va s'exécuter derrière donc euh, voilà on a mis volontairement le le, le, le revenu fiscal en, en un peu plus gros pour que vous voyez euh, la la manipulation qui a été faite sur le document mais on voit bien ici que le revenu fiscal a été modifié est de 563, donc l'OCR s'est déclenché, déclenché normalement et a reconnu 563 comme revenu fiscal de référence, mais le robot se connecte au site de la DGFIP, remonte un certain nombre d'informations dont le revenu fiscal de référence et permet ici d'éventuellement rejeter le document. Donc on, on, on fait quand même ici appel à l'opérateur pour lui dire voilà le résultat et de la reconnaissance des, des documents et de la vérification sur le site externe. Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois rejeter ce document, donc rejeter cette demande Est-ce que je dois la faire passer avec euh, un avis négatif parce que euh, on a une suspicion de fraude Voilà. C'est après ça sera à, à construire sur le processus avec euh, avec le client, mais on vous illustre ici la possibilité de de, de, de, de détecter donc euh, la modification du montant sur euh, sur le document. Dernier exemple on modifie ici euh, le nom prénom du demandeur afin de, de montrer ici un troisième niveau de, de, de, de contrôle qui s'exécute et qui nous permet de dire euh, bah, l'identité qui était présente sur l'avis d'imposition est bien la même que celle du, de, du site de la DGFIT, mais correspond pas à celle qui se trouve sur la demande. Donc on m'a envoyé ici un avis d'imposition qui correspondait pas au demandeur. Là encore suspicion de fraude, j'alerte l'agent instructeur qui, qui, qui est en charge de, de traiter la demande pour qu'il prenne la bonne décision à partir, de, à partir de cette information. Voilà pour le premier exemple. Juste pour finaliser euh, sur ce premier exemple, j'avais commencé euh, ce premier exemple en vous montrant l'outil de modélisation de processus euh, de la plateforme intelligente COFAX. J'ai ici mis un petit écran concernant l'outil de modélisation de la partie pure robotisation. Donc ça fait partie de la même plateforme, mais ça c'est l'interface qui nous permet de construire le petit robot qui va vérifier les données sur le, le, le portail. Alors on se retrouve ici sur une interface qui est très simple, qui est unique, avec la partie centrale qui est un navigateur, et en fait, pour paramétrer le robot, qu'est-ce qu'on va faire ben, C'est très simple, on va se connecter au travers de ce navigateur intégré euh, de, de l'outil de, de RPA de COFAX, au site de la DGFIP et lui indiquer où rentrer le numéro fiscal, lui indiquer où, où rentrer la référence de la vie. Et au fur et à mesure qu'on vient cliquer sur les différentes zones du portail, on a un, un, un petit... Euh un sous-processus qui va se créer sur la partie haute qu'on voit de la fenêtre, qui est le processus de robotisation en lui-même, et puis on peut revenir du coup sur chacune des étapes pour variabiliser une partie des, des, des données qui sont, qui sont utilisées dans, dans ce cas de robotisation. Donc voilà, une approche qui est très simple, qui, qui se construit automatiquement par ici par navigation sur le site, avec après variabilisation très simple d'une partie des étapes du processus. Voilà, je vais passer au, au deuxième et, et dernier exemple qui est euh, là encore un exemple réel mis en place euh, il y a quelque temps au sein d'un conseil départemental qui nous permet de gérer bah, toutes les demandes d'aide sociale, ASA et MDPH, euh, automatiquement. Donc euh, historiquement le processus a d'abord été mis en place pour euh, la réception de ces demandes par mail, euh, le robot a aussi accompagné le changement au sein, de, au sein du, du, du conseil départemental puisque euh, actuellement il permet à la fois de traiter ces euh, demandes par le canal mail mais aussi par le canal portail, qu'on appellera GRU au sein, de, au sein du département et qui est donc euh, un canal sur lequel euh, aujourd'hui les demandeurs peuvent venir sur le portail, effectuer leur leur, leur demande leur demande d'aide sociale. Euh, le portail va leur, leur demander de renseigner un certain nombre d'informations sur leur état civil, etc., etc. Puis euh, leur demander de charger des pièces justificatives. Le but du robot, il est multiple. Hein. Il va être euh, évidemment euh, de récupérer toutes ces demandes, qu'elles proviennent du canal mail ou qu'elles proviennent du portail automatiquement pour pouvoir commencer leur traitement automatiquement, euh, pouvoir récupérer l'ensemble des pièces justificatives, les vérifier, vérifier qu'elles sont, euh, qu sont correctes, qu'elles sont bonnes, que ce sont les bonnes pièces justificatives, que ce sont donc les pièces attendues, euh, donc une vérification de complétude du dossier, une vérification de cohérence des pièces, quand on est sur la fourniture... Euh, euh, d'un avis d'imposition, ben, il va falloir vérifier que les périodes concernées, en tout cas l'année concernée euh, est bien l'année demandée pour euh, pour cette aide, vérifier euh, que euh, les bulletins de salaire ne sont pas falsifiés, vérifier que, euh, euh, comme le disait tout à l'heure Eric, les, les, les, les pièces d'identité sont correctes, donc là on va utiliser... Euh, alors, quand on peut, des techniques sur l'image, ça c'est ce qu'avait décrit tout à l'heure Eric, mais aussi euh, les techniques liées à, aux bandes MRZ, aux deux bandes MRZ qui se trouvent sur euh, l'ensemble des pièces, qu'elles soient euh, titre de séjour, euh, passeport, euh, carte d'identité. Ces lignes MRZ ont le, la chance d'être autocontrôlables puisqu'elles euh, sont composées de euh, trois clés. Donc, euh, il y a un algorithme pour réussir à les contrôler et vérifier qu'elles n'ont pas été falsifiées. Donc, on va vérifier l'ensemble des pièces, vérifier, donc, comme je le disais, la complétude, vérifier qu'on a bien l'ensemble des pièces, vérifier les données qui se trouvent sur ces pièces. Vérifier euh, également que euh, bah, l'adresse renseignée, par exemple, est bien cohérente. Donc, euh, voilà, il y a un ensemble de choses qui vont être vérifiées. Et la deuxième grande finalité euh, du robot, ça va être de mettre à disposition l'ensemble des demandes et des pièces justificatives dans des bannettes numériques et dans une GED euh, à destination des agents instructeurs, mais aussi aller directement dans l'ERP du client. Alors, dans les, les, les conseils départementaux, euh, on en connaît très bien deux, nous, qu'on qu'on a euh, qu a coutume de, de sur lesquels on a coutume d'interagir, qui sont Solis et, et Genesis, et vont aller euh, directement instruire les demandes dans ces ERP, qui sont des ERP euh, avec des interfaces... Euh, euh, pas programmatique, en tout cas pas pour l'instruction du dossier. Et on a des interfaces programmatiques et des API et des web services pour un certain nombre de choses au niveau de ces euh, de ces deux grands ERP, mais euh, on n'en a pas pour l'ensemble des, des, des, des choses qu'on doit réaliser dans l'instruction d'un dossier. Donc là, on va, en fait, le robot va passer par un agent d'automatisation pour aller mettre à jour l'ensemble des, des boîtes de dialogue qui permettent de, de, de traiter euh, la demande et d'instruire la demande. Alors, je crois que euh, un petit sondage est déclenché. Ici, euh, avez-vous des actions actuellement autour euh, de la fraude documentaire Donc voilà, je vous invite à, à, à venir cliquer sur, sur, sur votre réponse et à nous l'envoyer pour qu'on puisse euh, vous afficher les résultats de ce petit sondage. Ah, et ben c'est un... 100% oui, a priori, donc euh, <rire> on va être bien avec une, une, une population qui est, euh, qui est euh, en phase avec, euh, avec ce qu'on est en train de, de, de présenter. Alors, un deuxième, un deuxième sondage complémentaire, comment traitez-vous la fraude documentaire Je vous invite à donc choisir une des réponses, contrôle manuel, contrôle automatisé, contrôle mixte, donc là on parle bien de votre situation actuelle. Je vous laisse deux secondes pour répondre. Eh bien, vous n'avez pas répondu. Ah, voilà. Donc, on se trouve principalement, sur, euh, actuellement, sur de, de, de, de votre côté, sur euh, des contrôles manuels Quelques contrôles mixtes. Donc, effectivement, aujourd'hui, sur le marché, on croise encore peu de, peu de collectivités et d'entreprises qui, qui aient complètement automatisé ce, ce type de contrôle antifraude. Et enfin, c'est la dernière question de ce petit sondage. Euh, quel type de documents souhaiteriez-vous contrôler de manière automatisée On en a cité déjà quelques-uns avec avec Eric, hein, dans le cadre et de la présentation préliminaire d'Eric, mais aussi de euh, la présentation euh, des cas d'usage sur lesquels j'étais en train de de, de, de, de, de discuter. Euh, donc, Vous avez le choix entre pièces d'identité, avis d'imposition, justificatif de domicile, justificatif de salaire et autres justificatifs de revenus. Qu'on avait déjà cité la plupart. Pièce d'identité. Effectivement, aujourd'hui, le cas d'usage qu'on retrouve, euh, la quasi-totalité de nos clients, que ce soit des collectivités euh, publiques, mais aussi euh, euh, tous nos clients de type euh, banque-assurance, dont la, la quasi-totalité des cas d'usage euh, reprennent toujours la pièce d'identité plus. Ah, un avis d'imposition pour, pour certains, euh, le, le relevé d'informations pour des populations plutôt de type assureur, euh, les justificatifs de domicile qu'on retrouve quasiment tout le temps aussi. voilà C'est effectivement aujourd'hui une des pièces qui est le plus, le, le plus souvent demandée en, en, en contrôle euh, automatisé et en contrôle euh, anti-fraude. Donc pour revenir sur... Euh, le cas d'usage que, que, que j'étais en train de, de vous présenter euh, ici une petite illustration de ce que de, des étapes des grandes étapes que je vous citais tout à l'heure hein, réception automatisée des demandes alors ici on a montré sur le, le process euh, l'ensemble des euh, des demandes qui sont réceptionnées sur euh, un processus mail ce qui est effectivement correct puisque euh, les anciennes demandes étaient uniquement mail et qu'aujourd'hui il existe deux, can deux canaux, un, un canal mail et un canal portail comme je l'ai décrit tout à l'heure. Mais le canal portail, on voit en fait euh, un email automatique avec une pièce attachée euh, JSON, (J-S-O-N) qui est en fait l'équivalent d'un un interfaçage web service, qui va contenir l'ensemble des données qui ont été saisies sur le formulaire euh, du portail GRU de, de, de la collectivité et qui va contenir aussi les liens vers les pièces jointes qui, dans le cadre de demandes qui passent par le portail, sont stockées sur sur un file system ou sur un FTP selon les, les, les différents les différents cas qu'on a pu euh, croiser dans les différents conseils départementaux. Euh, donc la réception des demandes automatisées, l'extraction et la validation des données. Alors quand on dit l'extraction, c'est l'extraction qui sont euh, liées au formulaire ou euh, les données qui ont été instruites dans le, le, le corps du mail pour les anciennes demandes. Euh, au niveau euh, du, des données qui se trouvent dans le, dans, dans, le, dans le formulaire, donc elles sont effectivement toutes dans le JSON, elles doivent être extraites, mais ce, ce process, va nous enfin cette extraction et cette validation des nœuds va nous aussi nous permettre derrière de comparer ces données avec celles qui se trouvent sur les pièces jointes. Donc euh, quand on dit validation des données, il se trouve que pour une partie des données qui sont saisies, euh, un certain nombre de contrôles sont effectués sur des bases référentielles. On en parlait tout à l'heure et on, on l'illustre ici puisque dans le cadre de l'extraction des données notamment, la partie adresse va être vérifiée sur un référentiel externe. Donc là le robot va aller sur le, le portail adresse.datagouv.fr pour aller vérifier que l'adresse qui est fournie est bien une adresse réelle, euh, et éventuellement même la redresser si jamais elle n'est pas tout à fait correctement saisie. Donc on a un degré de tolérance pour corriger les adresses si elles ont été mal instruites par le demandeur. Donc le téléchargement des pièces jointes, euh, quand elles ne sont pas attachées au mail, quand on est sur une demande de type portail, hein, donc là le robot va se va se charger d'aller chercher, si c'est sur, euh, pour un certain nombre de, de, de, de, de cas d'usage, là c'est sur un site FTP, va aller chercher donc sur le site FTP, va, va rentrer à l'adresse du site FTP, va se connecter avec un compte qui lui permet d'accéder à ce FTP, récupérer les pièces jointes qui sont liées à la demande, et puis derrière, à partir de, cette pièce, de ces pièces jointes, lancer une reconnaissance automatique des pièces. Donc euh, analyser les différentes images qui ont été chargées par le demandeur, pour vérifier si ces, si ces images sont bien les bonnes images. sont bien euh, la CNI, les avis d'imposition, euh, etc. Enfin, toutes les pièces qui sont demandées dans le cadre de ces, euh, de ces demandes euh, qu'on appelle APA. On va extraire aussi euh, les données qui se trouvent sur ces pièces, pour derrière lancer des contrôles de cohérence entre les pièces jointes, donc euh, sur tous les documents qui ont été envoyés, vérifier que on retrouve bien la bonne identité sur l'ensemble des pièces, mais aussi vérifier que l'identité qui se trouve sur l'ensemble des pièces correspond bien également avec l'identité du demandeur qui était dans la, la phase 2, dans l'extraction des données qui se trouvaient sur, sur la demande. Puis, c'est ce qu'on retrouve dans le petit rectangle bleu, un agent d'automatisation va se connecter à des serveurs d'application du client pour lancer l'ERP, qu'il soit Solis, Genesis ou autre, et puis venir bah, déclencher les différentes boîtes de dialogue qui permettent d'instruire le dossier. Donc saisir le dossier à partir de l'ensemble des données qui ont été extraites euh, de, de, de, des formulaires de demande ou du mail de demande. Et enfin, euh, le robot principal va demander à, à un, un sous-robot de générer des, des états de reporting pour permettre... Aux instructeurs euh, du département de euh, vérifier l'état des différents dossiers et des traitements des différents dossiers, avoir une vue assez rapide et complète et exhaustive de, de, de, de, de tous les dossiers qui ont pu être traités, car... Euh, 100% correct au niveau, au niveau de l'instruction de la demande, au niveau donc de, du, du remplissage des formulaires, au niveau des pièces jointes qui ont été fournies, mais aussi euh, parce que tous les contrôles de cohérence ont pu être passés et que la, la, la, la, le dossier a pu être instruit complètement dans, dans, dans l'ERP. Après, on va, le plus important au niveau des rapports de traitement va être bien sûr de pouvoir donner une visibilité euh, claire aux agents instructeurs concernant tous les dossiers qui n'ont pas pu être traités ou pas pu être entièrement traités, et pour quelles raisons donc, euh, euh, s'il manquait une des pièces jointes, si euh, au niveau de, de, de, de l'ERP une saisie n'était pas possible, euh, car un demandeur euh, impossible à créer ou déjà existant, enfin voilà, il y a, y, a, y, a y a beaucoup de cas d'exception possibles qui sont gérés euh, au niveau du robot qui permettent derrière d'afficher ces, ces rapports euh, de traitement de manière précise. Donc voilà, en fait on trouve Um, au, niveau de ce, au niveau de ce cas d'usage, un robot principal qui orchestre des sous-robots, donc des sous-processus. Euh, C'est comme ça qu'on construit habituellement les, les, les, les, les traitements. On va construire... Ben, un processus de robotisation qu'on ne veut pas être trop complexe donc en fait on, on a la possibilité derrière de créer des sous-processus pour qu'on ait comme sur l'écran que je vous ai montré tout à l'heure de, de paramétrage du robot euh, très souvent le petit workflow sur la partie haute qui soit euh, qui tienne sur sur sur une même page et puis si on a besoin de faire euh, des sous-processus bah ben voilà on va double cliquer sur une des étapes et rentrer dans un sous-processus qui prend en compte une fonctionnalité complète du robot donc euh, on a le robot principal d'instruction de la demande, on a euh, créé dans le cadre de, de ce traitement un, un robot qui permet euh, d'aller scruter euh, la base nationale des adresses, un, un sous-robot qui, qui, qui permet complètement de, de gérer la partie reconnaissance automatique des documents, euh, des pièces jointes et l'extraction des données qui se trouvent euh, sur ces, ces pièces jointes, et puis un robot qui s'occupe de, euh, de toute la partie reporting. Et j'en ai fini avec ce deuxième cas d'usage. Du coup, euh, on va se retourner vers euh, nos écrans pour voir si euh, vous avez quelques questions relatives à ce que nous venons de vous présenter. Alors il y a une première, une première question mais qui nous laisse un petit peu perplexe euh, donc si la personne euh, se reconnaît et peut euh, préciser euh, comment peut-on, voilà la question, c'est comment peut-on contrôler un RI sur quelles données à partir de quel référentiel Alors un RI peut être euh, relevé d'informations. c'est pas peu, c'est relevé d'informations. J'ai cité tout à l'heure donc je ah, pense que la personne a, a rebondi sur euh, le fait que j'ai parlé du RI pour euh, dans le cadre des, des, des, mmh. de nos clients de, du domaine de l'assurance euh, alors le contrôle sur le RI, euh, l'ensemble des données qu'on extrait sur le RI c'est assez riche parce que le, le RI c'est un, un document sur lequel on a, on a pas mal de données à extraire, euh, évidemment euh, quel est l'assureur, euh, l'identité de, l'identité de, de de oui c'est bien précisé, c'est bien relevé d'informations, euh, le demandeur, la partie qui va être centrale après, ça va être euh, son coefficient de majoration et puis surtout euh, le, le détail de ses de, de sinistres. On n'a pas, n'a pas particulièrement de, enfin en tout cas aujourd'hui nous sur sur le Eric est un document qu'on traite euh, qu'on traite très souvent en dématérialisation. On n'a pas réellement de euh, de référentiel externe pour contrôler les données. Euh, J'ai pas à ma connaissance de référentiel euh, inter-assurance qui permettent de vérifier les données euh, d'un assureur type, mais euh, bah, sur ce document, on essaye de travailler le plus précisément possible la partie euh, reconnaissance automatique euh, des, des, des données qui se trouvent sur le, le document pour euh, pour permettre après, au sein du référence du, du, du, du, du du SI du client pour lequel on traite ces, ces RI, bah de coupler ça peut-être avec, euh, avec des référentiels dont lui disposerait, mais je, à ma connaissance, je ne connais pas de référentiels publics ce, permettent ces vérifications. Alors ce que je crois me souvenir c'est que euh, dans le cadre des relevés d'informations, la compagnie d'assurance se charge des, dé, des, des, des, des, des démarches administratives, ou, en tout cas peut se charger de la démarche administrative auprès de l'ancien assureur. Euh, donc à ce moment-là, euh, on peut très bien imaginer un, un, l'automatisation, c'est même pas un contrôle mais l'automatisation de cette, de cette demande euh, reprenons les exemples que je prenais tout à l'heure donc une démarche en ligne d'un futur assuré auprès d'une compagnie lambda euh, dès que le, la compagnie a compris le besoin elle peut après avoir récupéré le nom, le prénom, les les coordonnées de la personne, avoir un petit robot qui va se connecter s'il si, euh, y a un site web de la compagnie ancienne euh, qui est mise à disposition sur ce, sur ce site et faire la demande de RI pour euh, le, son futur, euh, futur assuré. Ce n'est pas vraiment un contrôle, c'est une automatisation de tâches. J'espère que on a répondu, n'hésitez pas, hein, si euh, la personne euh, qui est intéressée par cette réponse a euh, rebondi, on, on approfondira avec elle la, la question. Est-ce qu'il y a, je me tourne vers la régie, est-ce qu'il y a d'autres euh, d'autres questions La régie Ah, il euh, y a une question, euh, quel référentiel externe peut-on consulter je vais repasser la, la, la parole à Xavier parce qu'il en euh, a déjà cité un certain nombre. Xavier Alors, euh, je vous dirais que euh, on n'a pas de limitation sur les référentiels qu'on peut consulter, puisque aujourd'hui, euh, il y a toute une série de référentiels qui sont mis à disposition euh, par le gouvernement, enfin par l'État. Euh, certains sont euh, accessibles que par.. Euh, portails d'interrogation, d'autres sont accessibles et de plus en plus par API également, donc par interface programmatique, souvent des web services qui sont mis à disposition pour les questionner. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que par utilisation de la plateforme COFAX, on n'est aujourd'hui pas limité et on peut très bien attaquer une interface programmatique ou une interface de de, de, de portail classique une base de données classique un référentiel qu'on aurait internalisé alors en plus on a des des, des, des composants au sein de la de la de la, de la plateforme Cofax qui nous permettent de d'automatiquement récupérer les données d'un référentiel qui soit interne ou externe et venir en créer une version qu'on va utiliser directement au niveau au niveau des moteurs de reconnaissance donc on a des interfaçages qui sont multiples qui sont très riches et on va pouvoir très facilement évidemment intégrer tout ce qui est web service mais aussi très facilement interroger n'importe quel portail euh, alors j'ai cité tout à l'heure un certain nombre de, de référentiels qui sont plus liés euh, avec, euh, avec, euh, avec les, les, les collectivités et les, nos, nos clients euh, de, du domaine public mais dans le privé, on va voilà, avoir très souvent besoin de consulter, euh, euh, bah, notamment Infogreffe, pour, pour vérifier euh, des données d'une entreprise, Société.com. Enfin, il y a, y a voilà, il y a plein de référentiels aussi qui sont à disposition et qui peuvent être euh, consultés dans le cadre d'un traitement de reconnaissance automatique de documents pour bah, contrôler la véracité de ce qu'on voit sur les documents. Juste pour euh pour, pour donner quelques exemples, là en ce moment on est de plus en plus euh, par les collectivités territoriales amenés à, à se connecter sur euh, deux sites. Le premier c'est celui qu'on appelle démarche.simplifier.fr. Euh, on a de plus en plus de, de connexions sur ce type de site. Et puis dans le cadre des conseils départementaux et des processus de type euh, MDPH, euh, on est amené à aller se connecter sur un, un site euh, qui s'appelle le CNSA pour Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie. Voilà. Et le, les techniques de connexion, bah, c'est celle que Xavier vous a donné préalablement, euh, soit euh, à travers des euh, interfaces programmatiques, et soit sinon à travers euh, la simulation et un, un robot logiciel. Voilà, est-ce qu'il ah, y a une autre question Quel type de contrôle peut être fait sur les pièces euh, d'identité Alors, sur les pièces d'identité, on a déjà. Euh, J'en ai donné un exemple euh, où j'ai été assez précis tout à l'heure. Les, les trois types de contrôle c'est un, un contrôle très, très simple. Euh, et Xavier, d'ailleurs, l'a repris euh, entre les éléments graphiques de la pièce d'identité et euh, la, la bande MRZ. Ça, c'est très simple et ça, peut, ça devrait être systématiquement euh, mis en œuvre. Euh, le problème, ce n'est pas tellement le contrôle, c'est d'extraire l'information, c'est-à-dire qu'il faut avoir un processus qui scanne la pièce, euh, pièce d'identité. Alors, donc, ça, c'est ce qu'on trouve de, je dirais, de manière standard à l'intérieur de, de, COFAX. Il n'y a pas, c'est, il y a pas de module ou d'option particulière dans la plateforme COFAX. Après, si on veut aller plus loin, effectivement, la plateforme COFAX embarque euh, une série de contrôles qui répondent à ce que j'appelle cahier des charges d'une pièce d'identité. Euh, et donc là, on va, il euh, y a, je dirais, un, un paquet de, de contrôles qui vont être effectués à la volée et qui vont permettre de déterminer avec plus de précision si la pièce est authentique ou pas authentique. Sur une pièce d'identité, quand on a fait ce, ce, ce paquet de, de contrôles, on est exhaustif, je dirais, en termes de, en termes de contrôle. Euh, le, après, ce que je citais, c'est que le, la, la fraude, elle peut porter non pas sur la pièce, mais sur le porteur de, de la pièce. Et là, euh, la solution, euh, c'est euh, par exemple la reconnaissance, euh, la reconnaissance faciale. Voilà là, pour, la, pour cette question. Euh, du côté de la régie, une dernière, euh, une dernière question, un dernier sondage. Non, c'est terminé. Eh bien en tout cas, euh, nous vous remercions euh, de votre participation à ce, à ce webinaire. Euh, si euh, vous avez des questions, nous sommes toujours euh, accessibles euh, offline, comme on dit. Et sinon, bah, je vous souhaite une euh, bonne euh, bonne journée, et puis il est bientôt l'heure de déjeuner, donc je vous souhaite un bon appétit. Également bonne journée, au revoir.